les gens, bah alors on va se retrouver sur une vidéo, et puis voilà, bah je vais l'arrêter dès que je serai mort, voilà, bah du coup le buzz sera de buter des enfants parce qu'on est un gros connard. C'est quoi déjà les contrôles avant que... Couteau, tac, quoi Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Et il veut pas me croire, il veut me. pas me croire, oh, il veut oh. pas croir. Don't you trust me croire, mais nique ta mère en fait. Briser tes os je vais te boire ton sang. Ouais d'ailleurs demandez pas pourquoi les gardes sont des waifus. Oh. oh non je me suis fait spotter, fin de la vidéo. AAAAAAAA ah I'm going to break you. What Like a Kit Kat bar. <rire>